Christelle Rell, directrice de l'innovation et de l'attractivité du territoire de la ville de Sainte-Marie, qui contient le service de développement économique, qui a mis en place en partenariat avec tous les autres services de la ville, service associatif et fête, services technique, cette manifestation qui s'est très bien déroulée, une manifestation qui, était, euh, qui a été initiée par la ville en, en accord avec les commerçants pour impulser une dynamique, puisque nous connaissons tous, nous avons tous connu cette crise sanitaire et les conséquences de la crise. Et donc l'objectif pour la municipalité, c'était de pouvoir accompagner, aider nos commerçants et leur donner un ballon non seulement les commerçants, mais aussi nos artistes. D'où le choix du plateau artistique avec un ensemble de, de, de prestations euh, euh, de, de prestations artistiques de très haut niveau. Franchement, une manifestation, un bilan très positif. Les commerçants sont satisfaits. Ça aurait pu être beaucoup mieux, mais euh, voilà, c'était la première après le Covid, un contexte sanitaire et social très difficile. Je pense que l'année prochaine, on fera beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, si le contexte nous le permet. Nous, nous remercions tout le monde et nos artisans, parce qu'il y avait des artisans locaux qui étaient présents. Nous remercions nos animateurs, nos artistes, les commerçants, les agents de la ville, la municipalité, nos élus. Monsieur le maire, qui est aussi président de Cap-Nord, et son objectif, c'est de vraiment participer au développement et à l'attractivité du Nord Atlantique de la Martinique. Voilà. Karine Bernard, élue déléguée au développement économique de la ville de Sainte-Marie. Alors, alors, donc euh, nous avons organisé ce week-end, à l'occasion de la fête des mères, le Festibourg à Sainte-Marie. C'est une manifestation qui s'est déroulée sur, euh, sur deux jours, vendredi 27, samedi 28 très belle manifestation qui a pour but de redynamiser euh, le centre-bourg dans un contexte de sortie de crise. Donc l'idée c'était vraiment de permettre aux, aux commerçants de faire la promotion de, leur, euh, de leurs offres, de faire des offres promotionnelles à la population et puis de créer une véritable animation. Je pense que la population a été satisfaite. Nous avons offert un très beau plateau artistique euh, puisque sur deux jours nous avons eu à accueillir la cagnotte des urnes sur, euh, sur le territoire euh, avec de très beaux séjours à offrir sur Saint-Martin et puis aujourd'hui nous avons eu donc moment belay, balade en calèche euh, donc moment belay avec la ligne Clay et puis cet après-midi euh, le clou du spectacle trois beaux live avec Stella Gonis, Valérie Loury et Daniel-René Corail voilà. Salut, c'est Suzy Trébault de Quoxicolor. Ben écoute, nous on était aujourd'hui à la fête de Sainte-Marie, c'était excellent, c'était une fête familiale. Les enfants, la famille, et puis surtout, pas oublier, nous t'es à la veille de la fête des mères. Donc je souhaite d'ailleurs, je profite de l'antenne de TV pour remercier et souhaiter une bonne fête des mamans à Moun Guadeloupe, Moun Matnik, tous Guyane, tout côté. Enfin bref, nous autres, c'est nous-mêmes. Et puis surtout, un bel bye, moi les dix autres. À oublier un mec aux autres parce qu'on utilise trop de violence ok donc mesdames en nous un mec aux nous, pas attendre les personnes pour dire aux autres que nous belles nous belles nous bien et puis nous caillouvent sur ce bonne fête des mamans à très bientôt